faut être cohérent, faut tenir le fil. C'est ça, accompagner son évolution. Et là, vous devenez très puissant comme co-créateur. Parce que là, vous avez les bons outils, au bon moment, vous avez une pratique, vous pratiquez le changement, l'accompagnement au changement. Ben là, vous avez des résultats énormes. Vous allez être cohérent dans votre évolution. Et sinon, vous êtes des apeurs d'évolution.